Lecture du livre des actes des apôtres Cher Théophile, Dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit-Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant, après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'ils prenaient avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit. « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez Sonnez pour notre roi, sonnez Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour vous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez !» de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, si Dieu vient dans notre histoire, c'est pour se révéler à nous, afin qu'en toute confiance, en toute liberté, nous prenions la route pour aller vers lui. Pour aller vers lui, nous savons le chemin, puisque Jésus, son Fils bien-aimé, nous a appris qu'il est lui-même le chemin, et que personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Le Père vers qui nous allons, nous le connaissons aussi, puisque Jésus dit encore « le Père et moi, nous sommes un. Qui me voit, voit le Père. La fête de l'Ascension que nous célébrons aujourd'hui me semble être une réponse pour tous ceux qui auraient demandé qu'est-ce que ça change que Jésus, le Verbe de Dieu, soit né au milieu des hommes en se faisant homme. Qu'est-ce que le mystère de l'incarnation apporte de nouveau La fête d'aujourd'hui nous invite à mieux comprendre. Le Christ est monté au ciel parce qu'un jour il y était descendu. Dans le mystère de l'incarnation, l'homme accueille Dieu chez lui. Mais par la fête de l'ascension, c'est Dieu qui accueille l'homme chez lui. Notre humanité est désormais auprès de Dieu puisque Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est auprès de son Père là où il nous attend. Le départ de Jésus, loin d'être une perte pour les disciples et pour nous aujourd'hui, est une source de joie pour au moins trois raisons. D'abord, parce qu'il va nous faire don de l'Esprit Saint. Ensuite, il va nous envoyer à la rencontre de nos frères et sœurs en nous associant à sa mission. Enfin, il va nous est toujours avec nous, il ne va jamais nous abandonner. Il nous assure de sa perpétuelle présence. D'abord, Jésus ne part pas sur la pointe des pieds en laissant la clé derrière la porte. Il a pris le soin de bien préparer les apôtres à ce jour. Il ne va pas les laisser orphelins. Il leur a fait une promesse. Et ce n'est pas n'importe laquelle, c'est le don de l'Esprit-Saint. Il y avait un politicien qui disait, « Une promesse de campagne engage seulement ceux qui y croient. » Mais vous le comprenez très bien, ici, Jésus n'est pas en train de faire une promesse de campagne. Il s'engage. Il tient toujours parole. Il est à la fois la parole, l'homme de la parole, mais aussi l'homme de parole. Vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous, dit-il. Vous le savez, frères et sœurs, la force, c'est l'un des sept dons de l'Esprit Saint. Pour accueillir la force, qui est une grâce de Dieu, le don de l'Esprit Saint, il importe non de faire, mais de se laisser faire. Il importe d'écouter la voix de Dieu qui nous dit à chaque instant, ma grâce te suffit car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. L'Esprit Saint nous est donné pour nous fortifier. Voilà pourquoi nous n'avons pas à avoir peur de nos faiblesses, de nos fragilités humaines, mais nous avons à les offrir à Dieu qui peut nous fortifier. Si nous recevons l'Esprit Saint, c'est pour prendre part à la mission du Christ. L'Esprit Saint nous est donné pour que nous devenions des témoins de Jésus auprès de tous, jusqu'aux extrémités de la terre, comme il est magnifiquement dit dans la première lecture. C'est ce même appel que Jésus nous fait dans l'évangile de ce jour, quand il dit, Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. C'est le Christ qui nous a appelés, comme il a appelé les disciples, c'est encore lui qui nous envoie comme il les a envoyés. Nous sommes envoyés pour apporter la bonne nouvelle. Cette mission est confiée à chaque baptisé, puisque nous sommes tous des envoyés, des disciples missionnaires. Le pape François, dans son exhortation apostolique, la joie de l'évangile au numéro 120, il dit ceci. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes tous des disciples missionnaires. Peut-être, certains d'entre vous peuvent se dire, « Comment vais-je faire pour répondre à cet appel Je n'ai pas les qualités pour ». Si ça vous arrive, heureux êtes-vous et je vous conseille de lire la vocation de Jérémie. Quand le Seigneur appelle, non seulement il donne la force pour accomplir, mais il est toujours là avec nous. C'est la promesse que Jésus nous fait. Sa présence n'est pas seulement pour un jour, mais jusqu'à la fin du monde. Au moment où les apôtres vivaient avec Jésus, ils n'avaient pas besoin d'entendre « Je suis avec vous » puisque c'était évident. Mais après le départ de Jésus, c'est une nouvelle présence qui ne va pas se limiter dans un lieu, mais partout où il y a des disciples. Chers frères et sœurs, Jésus est le chemin de Dieu vers l'humanité. Il est en même temps le chemin de l'humanité vers Dieu. C'est ce chemin que Dieu prend d'une manière définitive pour rencontrer l'homme. Ce qui est très beau, c'est que dans le christianisme, Dieu ne se passe pas de l'homme, mais il l'associe toujours. En cette fête de l'ascension, nous recevons la promesse de Jésus qui nous enverra l'Esprit-Saint afin que nous puissions proclamer sans peur la bonne nouvelle, puisque Jésus ressuscité est et sera toujours avec nous. Alors, réjouissons-nous, parce que notre humanité est élevée auprès de Dieu, lui qui nous associe à son œuvre de salut.